Alors, l'originalité de cette édition, euh, c'est qu'elle présente deux versions d'une nouvelle de Jack London, « To build a fire », que nous avons traduite par euh, « monter un feu ». Et il euh, n'y a pas, à ma connaissance, d'autres exemples de, dans, dans les textes de London, de deux versions d'une de, même nouvelle, d'une même histoire. Et même dans l'histoire de la littérature, euh, aujourd'hui on étudie beaucoup les manuscrits, les esquisses, etc. Mais là, on a vraiment deux versions publiées du vivant de l'auteur de la même histoire et notre notre idée pour ce petit livre était de les réunir et de les réunir aussi avec les versions originales donc c'est une édition bilingue qui permet de, de comparer ces deux ces deux histoires et ce qui est aussi assez particulier c'est qu'elles sont séparées par six ans dans la vie de jack london et qu'il a écrit de la première c'est un de ses premiers textes avant d'être célèbre, et qu'il en a ensuite proposé une autre version, qui est plus longue, plus touffue, et certains diraient plus, un, plus intéressante. En tout cas, c'est un texte d'un écrivain qui est à ce moment-là au sommet de sa gloire et qui est aussi au sommet de ses capacités. Et c'est assez touchant de voir, bien sûr, son, son aventure d'écrivain, de, de, de voir comment lui, il a... comment s'est réemparé avec euh, plus d'expérience de la même histoire mais aussi c'est ce qui est assez euh, curieux et, et questionnant c'est que ces deux versions sont sont différentes dans l'intrigue qu'elle déploie c'est la même histoire euh, à l'origine l'argument elle-même c'est un temps pendant la ruée vers l'or dans le clondic on a un, un pionnier quelqu'un qui est parti tenter sa chance comme des milliers d'autres euh, américains et euh, un jour d'hiver il décide de partir euh, tout seul rejoindre ses compagnons qui sont dans une concession et donc il doit faire un, voyager plusieurs heures à travers euh, l'hiver glacé de, du clondic et contrairement au, au conseil que lui donnent ses aînés il décide de partir seul et c'est une, une aventure c'est un, un roman d'aventure sauf que euh, la première version en présente une version comment dire plus plus optimiste et la seconde est beaucoup plus beaucoup plus sombre beaucoup plus désespérée et désespérante renoncer à construire un feu c'est un peu un crève-coeur parce que c'est un titre assez très beau très emblématique et sous, sous lequel beaucoup de lecteurs de london ont appris à aimer ce texte aussi et qui est mais disons qu'en tant que traducteur, il ne posait problème parce qu'il est, euh, c'est une surtraduction parce que construire un feu, personne dit ça, alors que to build a fire, c'est une expression courante. Donc, euh, et pourtant, on pourrait pas non plus, euh, comment dire, sous-traduire, c'est ce que fait l'édition de la Pléiade, par exemple, qui traduit euh, faire un feu et qui donc renonce à ce qui fait programme dans le titre, cette idée justement de construction. Et donc dans le, dans, dans le parti pris que j'ai eu par rapport à la langue de Londres en général, de, de trouver ce mélange, trouver ce, ce métissage des langues et ce métissage de l'oralité et de l'écrit, euh, je suis tombé sur cette expression euh, de monter un feu, que, qui s'emploie euh, à l'oral, oui, mais que je n'ai jamais vu euh, sous une forme écrite, mais qui est, une, disons, une version possible, qui est qui, qui, qui garde la connotation de quelque chose qui pourrait se dire sur euh, que, sur la piste euh, que, une de ces expressions qui, qui se disent mais qui ne s'écrivent pas et qui en même temps garde cette, euh, cette cette idée de la construction parce que pour euh, london il y a vraiment une euh, un programme là dedans Son, ce, ce, ce qu'il décrit c'est un homme qui décide de partir de goût de, de, de, de croire qu'il est suffisamment fort tout seul qu'il peut affronter non seulement la nature mais qu'il peut affronter la vie elle-même que qui ce serait possible de voyager seul et london qui était lui-même tenté par euh, ces espèces de récits héroïques de, récit héroïque de l'individu face à la nature et face à, à l'humanité qui s'impose par sa force par sa virilité lui-même euh, était très à formulé une critique de ça sous le titre euh, sous ce dans cette expression même de construire un feu c'est-à-dire qu'il y a un geste de fondation et un geste de communauté, de quelque chose qui, qui, doit, quelque chose qui doit être attisé et qui va permettre ensuite de, le bivouac, et peut-être permettre la ville, permettre toute forme de communauté qui, se, qui est autour du feu. Et donc construire le feu, c'est construire aussi tout ce qui va autour.